Dans cette vidéo on va maintenant voir le shading qui est tout sauf compliqué en fait on va aller ici et de là on va afficher notre image de référence ici donc du coup on part là on part dans uv editor et là on va importer notre image de référence juste pour avoir les couleurs Et donc on va commencer par le matériel de base qui sera la couleur jaune du coup ici on peut euh, renommer ce matériel en skin qui sera en fait la peau alors ici on cherche une couleur qui semble plutôt à celle-ci euh, je suis à côté mais je suis à côté ouais euh, je pense que celle-ci est plutôt bonne donc là on va augmenter la fitness, ou alors du milieu bon ça va vraiment dépend, mais ici on va mettre une roughness qui n'est pas trop, trop, trop, trop compliquée. Donc on va sélectionner celui-ci, on va supprimer le matériel. Du coup, c'est le blanc. Tout ce qu'on va faire, c'est augmenter la roughness. Donc on crée un nouveau matériel qui sort ici pour head 2. On augmente la roughness et c'est tout. Pour les yeux, même opération, on supprime le matériel. On crée un nouveau. Ici, on va mettre ici. Ice niveau couleur on parle là base color couleur noire niveau roughness on diminue à max ici même opération suppression création ré de nouveau ici c'est né c'est né base color couleur noire niveau roughness on diminue mais pas trop comme ça Ok, ici, même chose, suppression, création de nouveau, base color. Alors, cette couleur, euh, deux fois, elle vient. Alors, c'est quelque part ici. Euh, ouais, celle-ci ressemble pas mal. Attendez, je pense que ouais ouais euh, je pense que ouais ça celle-ci est bon ok on continue ici euh, ici je vais mettre euh, skin skin 2 euh, du coup, ici, puisque le skin était déjà, on va juste faire ça comme ça. Niveau main, on va aller en engine mode. Pas sur la vue de face, wireframe. Euh, mais là, on va sélectionner le main ici. Tout comme ça. Comme ça. On va aller euh, dans les matériaux. ici, on va créer un nouveau matériel, là, puisqu'il existe déjà, qui est la couleur blanche, et on, va cliquer sur, on va cliquer sur assign, maintenant, là, euh, on va pouvoir revenir en objet mode, ici, shading, vous voyez que là, maintenant, on a du blanc, et c'est cool, on continue, ici, c'est la couleur jaune, déjà là, la couleur jaune là, je pense que... Après on va la remplacer. Si vous êtes d'accord les gars, on va la remplacer. Euh, du moins on va l'améliorer. Pour les chaussures, on fait comme avant. Ici, couleur bleue. Euh, ouais, c'est plutôt ce bleu je pense. Ouais, c'est ça. On va diminuer la roughness. Un peu. Et. Vous euh, avez quoi. Niveau intensité ici. Alors. Ok. Ça va. Ça va. On va aller d'une mode. Ici. On va sélectionner. Euh, la semelle. On va. Euh, venir là. on crée un nouveau matériel. Ici. Puisqu'il existe déjà. C'est le blanc. Click Assign. Ok, je disais qu'on va modifier cette couleur jaune. On peut se faire mieux, Giffret, on peut faire mieux. Ok ouais là c'est vraiment mieux euh, niveau euh, coloring intensity ouais niveau finesse en même temps j'ai envie de tout augmenter en même temps j'ai envie de tout ouais je pense que là c'est plutôt bon ici on va euh... On va un peu ça comme ça. Bah ici, on va faire ça comme ça. Ok, pour les oreilles, ici, on va euh, utiliser l'assignation avec les vertices. Comme ça, on clique nouveau. Là. Skin 2. Ensuite, Assign. Euh, ici, on va un tout petit peu modifier certains détails. Euh, on est mode. Euh, là, vue de face. Wireframe. Comme par exemple le Save comme ça, on déplace un tout petit peu ici, on des le Proportional Là, là, là, là, là. Euh, preview, on cache nos deux images de référence, on vient dans le shading. Ouais, là, ça on jette. Euh, si vous voulez faire au re rendu avec Easy, je vous invite à euh, utiliser l'ambiance Occlusion, le Bloom, le Screenplay, Reflection. Au niveau de l'ambiance Occlusion, il euh, faut ouais, mettre une bonne valeur là. Moins de Mars. On voit que niveau shading, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Toujours enregistrer votre projet après une modification. <rire> On sait jamais. Ok. Euh, dans la viewport. Pour le rendu final, mais pour le rendu général. Mais avant de faire ça, euh, nous allons tout d'abord... Euh, faire en sorte que sa bouche puisse coller à sa tête ouais puisque là c'est un peu séparé pour faire cela on va toujours utiliser le modifier skin wrap donc on va sélectionner notre objet ici on part dans les modifiers on ajoute le modifier skin wrap on le place au dessus ici on clique ça et voilà ici on peut mettre à surface et là on met target normal et là c'est bon. Mais non, là, si on veut on applique. Bon, si on veut ça, ainsi. Alors pour la configuration du rendu final. Nous allons euh, importer une image HDRI pour le world. Du coup on passe, on va ici. On clique sur Open. Si vous avez le vôtre, ça passe. Si on clique là, il on a ça. Pour les chaussures, euh, je vais modifier un tout petit peu la couleur. Là, ici. Ceci. Ouais, là, c'est plus cool. Et là, avant de terminer, on part dans film. On veut un fond transparent. On va aller sur la vue de dessus. On va importer notre caméra. Alors on peut enlever deux profils. On va faire un déplacement comme ça. Ici. Comme ça. On déplace là. On appuie sur la touche 0 pour aller en vue caméra. Ensuite, on va bloquer la caméra par rapport à notre vue. Et là, on arrange tout. Et voilà maintenant on va modifier le moteur de rendu afin de travailler avec le cycle on va travailler avec euh, notre gpu bon là j'avais déjà mis gpu et encore quoi à modifier ici on va euh, un tout petit peu modifier ça ok Super, et voilà, il ne reste plus qu'à lancer le rendu, en appuyant sur la touche F12, et voilà, le rendu est terminé, c'est la fin de cette série de vidéos, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire, alors surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, si vous l'avez aimé, de la partager à vos la et de vous abonner à la chaîne, la grâce parce que ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série de vidéos, alors tout simplement pour une vidéo banale que je posterai comme ça. Allez, ciao!